le nom de Connexion Nature. Donc, euh, le Centre de la nature du mont saint existe encore. Toutes les activités qui se font sur la Réserve naturelle Garde, donc sur la montagne, se font au nom de Connexion Nature. Puis, comme on travaille à l'échelle de la région de biosphère, c'est-à-dire à, à l'échelle d'une dizaine de municipalités, donc de... Saint-Denis-sur-Richelieu jusqu'à Saint-Mathias incluant Saint-Jean-Baptiste, la présentation. Mais quand on travaille à l'extérieur du territoire de la Réserve Naturelle Garde, de la montagne du Mont-Saint-Hilaire, on le fait sous le nom de Connexion Nature. Mais ce qu'on aime bien dire, c'est deux équipes, deux noms, une même équipe, une même mission. Donc, euh, c'est donc pour ça que vous allez, des fois, nous entendre utiliser le mot Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire ou Connexion Nature, vous n'en faites pas. C'est la même organisation. Alors. Euh, Thalie, peut-être te présenter aussi? Oui, bonjour. Euh, je suis Thalie, euh, je suis là depuis presque un an en tant que euh, professionnelle de la protection des milieux naturels et de la biodiversité. Et euh, ma passion, c'est vraiment la faune. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour parler aussi des grenouilles parce que je les adore. <rire> Donc, euh, bientôt, je vais vous les présenter. Mais maintenant, on peut présenter notre prochaine collègue. Yeah. Oui, donc, c'est moi. Moi, c'est Mia. Donc, euh, vous avez certainement vu passer mon nom. Là, moi, je suis plus dans, dans les communications, puis euh, en soutien euh, à l'équipe. Donc, euh, aussi, euh, s'il y a des activités qui se font, je vais, je vais aider donc, euh, sur place à encadrer les activités, etc. Là, mais euh, votre référente pour le dossier Grenouille, ce sera euh, Tali. Voilà. Excellent. Alors, je commence la présentation. Donc, on va partager mon écran. À tout moment, si vous, avez des... <rire> Mon Dieu. si vous avez des questions, je vous invite à lever la main. Donc, dans le haut de votre écran, vous avez une petite main. Si vous appuyez dessus, ça fait lever la main. Puis Mia là, pourra, euh, pourra vous donner la parole, puisqu'elle va plus le voir que moi. Alors, commençons donc la présentation. Et je la mets comme ça pour que, puisque, que je puisse continuer à vous voir tout de même. Donc le plan de la présentation aujourd'hui, c'est assez simple, on va vous présenter en général quel est le projet puis pourquoi est-ce qu'on fait le suivi des anours, donc des grenouilles, crapauds et rainettes. On va vous présenter ensuite les grenouilles, les espèces en tant que telles, puis vous parler du protocole d'inventaire et des sites qu'on va vous inviter à inventorier. Donc pour vous parler en général du projet, bien, je vous rappelle un peu qui nous sommes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est un organisme de conservation qui a été créé en 1972. On est le représentant désigné pour l'UNESCO, pour le territoire de la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire. Puis, bien, on a des dizaines d'employés, des centaines de bénévoles, des milliers de membres qui sont tous motivés, passionnés, comme vous, aujourd'hui ce soir. Mais au quotidien, qu'est-ce qu'on fait On protège, on restaure, on encourage la découverte des milieux naturels du territoire, puis on travaille avec les municipalités, avec les agriculteurs, avec les différents groupes à créer des collectivités dynamiques, viables et plus naturelles. On s'est présenté tout à l'heure, donc moi et Thalie, puis il y a aussi Mia qui est avec nous ce soir. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux anours aux grenouilles Bien, En fait, comme je vous l'ai dit, j'ai fait la blague pour ceux qui étaient arrivés avant, parce que contrairement aux oiseaux, on a juste une dizaine d'espèces à apprendre, puis on est capable de faire des inventaires de grenouilles. Bon, ça, c'est peut-être pas la raison que vous allez donner aux gens quand vous allez leur parler de toutes vos nouvelles connaissances, mais c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile d'apprendre 10 champs de grenouilles que d'en apprendre 200. Mais aussi, une blague à part, c'est aussi parce que ce sont des espèces indicatrices de la qualité des milieux naturels, parce que, comme tous les amphibiens, elles doivent pondre dans un étang une mare, un étang temporaire. Ils vont ensuite se transformer en têtards pour ressortir, donc aller soit en milieu terrestre, soit en milieu arboricole ou euh, rester en milieu aquatique. Le programme qu'on vous propose, donc, c'est un programme de sciences citoyennes qui a été inspiré d'un programme qui existe déjà qui s'appelle Attention Grenouille d'Environnement Canada. Donc si vous êtes peut-être de l'extérieur du territoire de la région de Biosphère, puis vous entendez des grenouilles quand vous êtes en vacances ou même si vous habitez ailleurs, vous allez chez des amis, bien vous pouvez à tout moment enregistrer vos observations et les mettre dans, à, dans la plateforme d'Environnement Canada de FrogWatch. Euh, pourquoi nous on en a recréé une? C'est vraiment pour avoir un suivi plus spécifique de certains de nos étangs, mais les données sont transmises à la fin de la saison à FrogWatch. Pourquoi aussi on fait le, le, le suivi des grenouilles, c'est que, euh, donc, au printemps, c'est la saison des amours chez les anours, donc c'est la saison de reproduction. Ce qui fait que les mâles vont aller dans les étangs ou dans les, dans les points d'eau temporaires et vont chanter pour appeler les femelles pour la reproduction. Ce qu'on essaie de savoir, c'est euh, de suivre l'impact, si on veut, des changements climatiques en utilisant ce qu'on appelle des données phénologiques, donc l'étude des événements périodiques naturels. Donc, on est capable de voir, comme ça fait déjà nous plus de 15 ans qu'on fait le suivi des grenouilles, on est capable de voir si pour une mare donnée, nez, une espèce donnée, si elle chante toujours au même moment ou s'il y a des années où elle chante plus tôt, ou plus tard en saison. Puis ça, ça nous donne une indication générale de comment réagissent les espèces, par exemple, au changement climatique et s'il y a des changements sur le territoire. Ça va nous aider aussi à identifier s'il y a des tendances positives ou négatives dans la population. Donc, est-ce que, par exemple, pour un même effort d'inventaire, il y a des années où on a entendu certaines espèces et d'autres où on ne les a pas entendues? Donc là, on pourrait se poser des questions sur l'évolution de certains milieux puis bien, ça nous permet d'en apprendre aussi sur la distribution, la portée de ces amph amphibiens-là, mais principalement on le fait aussi parce que c'est une activité qui est amusante, qui est facile à faire en famille, en groupe, puis qui peut mener à une prise de conscience de l'existence de ces espèces autour de nous et de l'importance de leur protection et de la protection de leur habitat. Donc vous aurez à apprendre, en apprendre un peu plus sur les grenouilles, les crapauds et les rainettes qui vous entourent. Sur notre site Internet, puis là, je vais arrêter le partage, puis je vais aller sur une autre page. Donc, on va recommencer sur notre site Internet. un peu, ah, On Désolé. Donc, sur notre site Internet, vous avez est-ce que vous voyez le site internet en ce moment du, de Connexion Nature? Mia, réponds-moi oui. s'il te plaît. Oui, parfait. Donc sur le site de Connexion Nature, vous avez dans la section Participer, donner un coup de main, le volet Suivi scientifique. Et sur cette page-là, toujours à ce moment-là que ça prend du temps, mais sur cette page-là. trouver. Ah. Donc, sur cette page-là, vous trouvez plein d'informations sur le suivi scientifique. Donc, les chants de grenouilles et de crapauds qu'on va, qu va vous faire entendre tout à l'heure pour les reconnaître, ils sont là. Donc, vous allez pouvoir y retourner après aujourd'hui. Mais vous avez aussi la trousse de départ du, du bénévole. Donc, vous allez avoir le guide des anneaux, donc le guide des, des les crapauds, et euh, grenouilles, les protocoles d'inventaire, puis la liste des étangs à inventorier. Donc, on va passer à travers tous ces différents éléments-là, mais c'est juste pour vous rappeler que ces éléments-là, vous les avez sur le site Internet et vous pouvez y retourner à tout moment. Sur le site Internet aussi, hein, je ne vous pas montrer, mais juste un peu plus bas dans la page, vous avez le lien vers le formulaire pour compléter les, euh, les inventaires et nous transmettre vos données. Donc, je donne maintenant la parole à Thalie, qui, elle, va vous présenter les différentes grenouilles. Excellent. Bon, ben, on, comme vous voyez, on va... Euh, Geneviève, tu peux changer oui. l'image. Euh, nous, on utilise, comme vous voyez, un, un guide des anneaux qui existe, on fait bien un reptile. Euh, puis, on, vous pouvez utiliser à tout moment ce, ce, ce guide-là pour aller sur le terrain. Mais nous aussi, on s'est inspiré pour faire la présentation aussi euh, des, des anneaux. Euh, qui va suivre. Donc ici, le calendrier de reproduction des anneaux, c'est euh, au Mont-Saint-Hilaire, parce que, comme on dit, dans certaines régions, ils chantent pas en, au même moment. Mais pour notre région, comme vous voyez, la première grenouille qui va chanter, c'est la grenouille des bois. Donc, ce serait la première qu'on entendrait euh, à, au mois de, euh, en avril. Là, ça arrive très bientôt, là, mais des fois, c'est début mai. Euh, excusez Jusqu'à euh, début mars. Jusqu à, jusqu à, <rire> juste, ouais, début mars donc, euh, ça dépend vraiment, comme on, on dit, de, de, de la, comment que le, disons, la, la saison de, du printemps arrive, à quel, à quel moment. Donc, c'est la première grenouille qu'on va entendre. Après ça, on a la rainette, le euh, crucifère, la grenouille léopard, le crapaud d'Amérique, la rainette scolaire, la grenouille des marais, la grenouille verte que vous voyez, elle chante longtemps <rire> Donc, elle, elle se reproduit à un bon moment de l'année. Et le wawa Ça sera pas long, je vais juste faire un petit ah. quelque chose parce que sinon, on va avoir un problème tout à l'heure. Euh, non, on revient, je m'excuse. Désolée. C'est Geneviève qui contrôle vraiment tout. <rire> <rire> OK, vas-y, parfait. Alors, maintenant, allons-y pour la, les, les, les différentes espèces. Donc, voici les, euh, les espèces que nous, on retrouve euh, dans notre région. On a la grenouille des bois, la rainette crucifère, la grenouille léopard, le crapaud d'Amérique, la rainette versicolore, la grenouille des marais, la grenouille verte et le wallaron. Donc, ça fait huit espèces qu'on a sur la, le territoire. Donc, on commence avec la grenouille des bois. Comme vous voyez, c'est une grenouille qui a une tache, euh, on dirait un masque au niveau du visage avec une tache blanche juste au-dessous. Euh, cette, cette grume là est, pas très, est à peu près de 8 cm de long, donc elle n'est pas, pas, pas si énorme que ça. Puis son chant est vraiment particulier, ça, on, ça ressemble un peu à un cri euh, du canard. Donc, euh, si on peut entendre le chant. <throat> Donc, c'est assez particulier, ben, on, des fois aussi, on dirait des, des petites devines euh, qui vont rapidement. Là. Donc, euh, c'est assez particulier comme son. Euh, donc, elle est facile à reconnaître vraiment avec son masque si vous la voyez euh, visuellement. Mais sinon, euh, c'est vraiment au champ qu'on va être capable de, de, de, la, de savoir qu'elle est présente. La rayonnette crucifère. C'est tout petit. Euh, comme vous voyez, la taille maximale, c'est de 3,7 cm. vraiment une petite euh, grenouille. Euh, elle euh, est, est petite, mais euh, son chant, chant est assez euh, <rire> est fort. Comme vous, voyez, comme vous voyez, ça fait des pi, pi, pi, pi. Mais Janviève est vraiment meilleur pour le faire que moi. Là. Mais <rire> vous allez l'entendre euh, euh, quand, quand on va faire. La renette crucifère. c'est un groupe, là. on entend vraiment le groupe. Donc, cette rainette-là est quand même pas facile à voir, mais si vous la voyez, elle a un X euh, sur son dos. Euh, sur la photo, on ne la voit pas si bien que ça, mais il y a vraiment un X sur le dos. Euh, puis, euh, c'est ça, c'est vraiment son cri que vous allez entendre probablement. Euh, en premier, parce qu'elle est vraiment petite, mais elle crie vraiment fort. Donc, c'est une des reines que j'aime bien. Elle peut changer un peu de couleur. Et comme vous voyez sur la photo, on voit un sac vocal. Donc, ça, c'est juste un mâle qui a le sac. C'est vraiment pour la reproduction qui va, qui va utiliser le sac pour faire son chant et ou sinon pour défendre son territoire. La femelle, elle peut faire des cris, mais elle ne chantera pas. Oh, la suivante, la grenouille et Léopard, quand même assez très commune. Euh, je ne sais pas si la plupart des gens ont déjà vu cette grenouille-là, mais habituellement, c'est celle qu'on euh, qu voit le plus. Euh, donc, euh, vous voyez, elle a comme des taches ovales et, et euh, élargies et elle a un son assez, euh, assez particulier. Elle, elle, va, elle va faire des petits riz bourrus à la fin là, de, de son petit. Donc, vas-y, Juliette, tu, tu peux y aller. Oui, ça serait pas long. la grenouille-léopard. C'est comme si elle riait. Hein? Vous pensez que c'est -ce qu un léopard, mais non. Qu'est-ce que ouais. vous entendiez derrière celle-là? Oui. Est-ce que vous entendiez un nom On a porté attention. Il y avait un petit chant en arrière. Peut-être la faire rejouer. Ouais. Tu sais Ce que quelqu'un saurait, c'est quelle euh, grenouille qu'on entendait? Il faut que quelqu'un allume son micro, vous avez tous vos micros éteints. Oui, il faut laver la main. Pour répondre. Il y a, tu as la réponse? C'est la reine de crucifère, mais je suis sûre qu'il y a oh, deux personne personnes qui avaient la, la réponse. On venait juste, juste de la voir, donc on l'entend très fort, malgré que la grenouille chantait. <rire> Léopard chantait aussi. Donc la crucifère, c'est une espèce de que vous allez entendre derrière. C'est pas pour rien qu'en anglais, il l'appelle le spring piper parce que ça fait des piipou piipou Alors, la suivante. La crapaud d'Amérique. Donc je ne sais pas si vous savez, la crapaud n'a pas de virus. Euh, vraiment, c'est des glandes euh, à toxines ou à venin qu'on appelle en arrière, euh, vous voyez en arrière des, des yeux, comme deux grosses bosses. Donc ça, ça va être vraiment des glandes à venin. C'est comme un liquide blanchâtre qui sort euh, de ces glandes-là, qui a un très mauvais goût, euh, apparemment. Je n'ai jamais goûté, puis je ne pense pas que c'est une bonne idée de la faire. Donc, euh, c'est juste pour vous dire que c'est vraiment... Elle n'a pas de virus finalement, parce que souvent, les gens pensent ça, c'est un mythe. Et euh, euh, malgré cette... Cette, cette espèce, elle a l'air quand même assez robuste, là, mais elle a un, un champ quand même assez aigu, c'est très, très particulier, puis euh, son champ est très long, mais vous allez voir, on dirait qu'il n'arrête jamais. Le crapaud d'Amérique. Ils ont du souffle, c'est incroyable. c'est une des, des grenouilles que vous pouvez voir le crapaud euh, euh, plus facilement sur la terre, là. donc euh, c'est très particulier chez l'espèce. Donc, moi, souvent, c'est l'espèce que je vois le plus à cause qu'elle est beaucoup plus terrestre que les autres. Donc, euh, c est, c est, c est, elle a quand même des colorations, des fois, qui peut aller jusqu'au rangées. Là, c'est très, très beau à voir. Ah, la rainette versicolore. Donc, vous voyez quand même au bout de ses doigts, on voit, on voit un peu plus ses ventous. Je ne sais pas si vous les voyez, le, les, les, ouais, les points arrondis. Donc, elle a des ventous. C'est pour ça que les rainettes, on les dit, qui sont arboricoles. Donc, ils ne peuvent pas aller sur les arbres. Ils ne vont pas juste sur les arbres, ils vont sur les maisons, sur vos chaises, sur vos, sur partout. Donc, euh, mais elle, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle peut changer de couleur en quelques minutes. Donc, elle peut passer du vert. Puis elle peut devenir grise. Donc, euh, c'est vraiment, c'est notre, genre, notre, notre caméléon du Québec. Oui, c'est notre rainette versicolore. Elle aussi est quand même petite, mais bien petite. Elle peut atteindre 6 cm. C'est pas une, une des plus, euh, c'est quand même une bonne grosseur de rainette. Elle est active de, nu de, de, de nuit. Donc, quand on entend son chant, on dirait un, une sonnerie de téléphone. Donc, euh, on va entendre son chant, Et voilà. La grenouille des Moirés, est-ce que vous, vous trouvez qu'elle ressemble à une de nos grenouilles qu'on a vues tantôt? Oui, hein? elle ressemble à la grenouille Léopard. Mais la grenouille des marais est, est rare, est plus rare. Donc, euh, ce qui fait la différence, c'est ces taches. On dirait, que, ben, sont plus carrées. On dirait pas, sont plus carrées. Puis, euh, si vous êtes chanceux, c'est assez rare. Là. Elle a un, du jaune en dessous de son, son aile ici. Non. La renette est plus que le jaune. Ah oh non, mais la, la marée aussi a aussi, du jaune. Oui. oui. <rire> Donc, euh, c'est une des différences qu'on peut avoir avec la grenouille léopard Quand on ne sait pas trop, on regarde en dessous on fait « Oh, c'est une grenouille des marais! » Mais c'est ça, il faut, faut l'avoir habituellement en main, vous demander quasiment de, de lever la patte, mais c'est n'est pas facile avec les grenouilles. Donc, euh, elle, elle a un chant euh, assez… Euh, euh, on dirait qu'elle est malade, ou on dirait même qu'elle peut dire euh, « Donc, c'est n'est pas un, un très beau chant, mais c'est facile à reconnaître. Chante pas fort, fort. Donc, c'est pas la, la, la grenouille qui chante le plus, mais elle a dit des, des petits. Euh, je ouais. elle est pas forte, on a la grenouille verte souvent confondue avec le wawaron. Euh, c'est vrai qu'il se ressemble beaucoup. C'est exactement. On vient de le voir. Tu fais, oh, on dirait la même, la même grenouille. Donc, euh, la grenouille verte, c'est quand même une grosse grenouille euh, euh, qui peut aller jusqu'à 11 euh, cm. Comment qu'on la différencie euh, du wawaron? C'est vraiment ce qu'on appelle le pli euh, dorsaux. Donc, Javier, si tu peux juste le montrer en haut du tympan. Oui, il va jusqu'à l'arrière de son corps. Donc ça, ça, signifie que c'est la grenouille verte. Le gros cercle, c'est vraiment un tympan. Donc, euh, c'est ce que vous voyez. Et ça, c'est la grenouille verte, puis elle, avait elle vraiment un ton, ton, tom. Donc, elle est quand même facile à, à identifier. Moi, j'adore son chant. Son, son, son son, son son, on l'entend longtemps en plus, que... ça ne que... sera pas loin sans bien. OK. <rire> Elle n'est pas réveillée encore. Non. non. La grenouille verte. Mmh. Ton, ton, Sur une corde de banjo, là, c'est Je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entendu la grenouille verte au moins une fois dans sa vie. Et le Wawarong, qui est le plus gros. Euh, c'est vraiment impressionnant. Euh, puis lui, euh, c'est un peu spécial. Là, et moi, j'ai l'impression que c'est comme un peu si j'étais dans, je ne sais pas si vous connaissez ça, euh, dark Vader, il fait vroom, avec son, son, son, son arme. Il fait vroom, vroom. Mmh. Moi, c'est comme ça que j'allais dans la tête, là, mais bon, euh, ça ressemble un peu à ça, le son du wawaron. Le wawaron. Moi, pendant rien, on a entendu la grenouille verte. Donc, ça, c'est vraiment l'un des plus gros. Puis, très souvent, les gens ne le savent pas, mais quand ils sont sous forme tétard, ils peuvent durer jusqu'à. La forme tétard peut durer de deux à trois ans dans l'eau. Donc, c'est plus long que les autres espèces. Les autres espèces, habituellement, ils pondent les œufs. Puis, les, les, euh, les jeunes vont donner des têtards puis, ils vont devenir des adultes dans la même année. Mais le voir voir on, lui, ça prend deux à trois ans. Donc, souvent, quand vous voyez des gros tétards, c'est le wawaron. Et c'est sûr que lui, son, pour que l'eau euh, soit là en permanence, parce que sinon, euh, s'il n'y a plus d'eau, les jeunes ne peuvent pas survivre. Donc, il, chois... il sélectionne euh, bien son, euh, son étang ou son lac pour pouvoir euh, laisser ses œufs. Les autres anneaux qu'on n'a pas encore vus sur notre... Euh, euh, notre territoire, mais qui peut-être un jour on pourrait entendre la rainette Fourrillon de l'Ouest, qui est vraiment une espèce en péril. On l'a plus à côté de justement, Longueuil, Brossard, euh, dans, dans ces régions-là. Sinon, on a la grenouille euh, du Nord, qui, est, comme le dit son nom, est dans le Nord. Donc, c'est une grenouille que vous ne verrez pas à, habituellement dans, dans ces régions-ci, mais on ne sait jamais avec les changements climatiques et tout. C'est pour ça qu'on vous les présente quand même. Mais qu'on peut les faire entendre quand même si tu veux. Oui, oui, ça serait intéressant. Donc, la rainette Fougrillon, vous allez voir pourquoi elle porte son nom. On pourrait quasiment croire aussi que tu à la limite des vigrillons, mais on pourrait croire aussi une petite chaise de personnes de chaque. Heure, mais c'est rare qu'on on n'entendrait entend, pas des grillons au mois d'avril, tandis que la rainette non, faux c'est la première première à chanter. Donc, euh, vraiment, dès que la neige dégèle. Puis, euh, puis en dedans de quelques semaines, tu euh, vous parlait du Wawarong, que ça prend quelques années pendant, avant que les têtards deviennent grenouilles. ben la rainette faux grillon, en dedans de quelques semaines, les œufs sont pondus, on a des têtards et sont ressortis de l'étang. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent beaucoup des. des, des des endroits qui proviennent de la fonte des neiges, donc qui font des points d'eau qui sont temporaires et qui vont s'assécher avec le reste de la saison. Il y a souvent de la neige quand on la voit, la reinette, pour les secteurs où on la voit, il y en, a encore de la neige. Puis la Grenouille du Nord. Plus vrai comme un toc-toc. Ça, ça, ça cogne à la porte. Oui. Donc, avant qu'on passe au quiz, Thalie, est-ce que tu veux nous dire c'est quoi la différence entre les grenouilles, les crapauds et les rennettes? Oui, euh, dans le fond, euh, j'espère que vous posez la question. Enfin, Comment les, euh, les il y a plusieurs catégories dans les anneaux. Dans le fond, les grenouilles, c'est vraiment euh, les grenouilles vont rester euh, dans l'eau habituellement. Donc, ils vont pr rester proches de l'eau. Ils sont plus. Euh, des, des espèces qui vont utiliser l'eau. Sinon, le crapaud, il va être plus terrestre. Puis, on l'appelle crapaud à cause de ses glandes à venin. Ce n'est pas, pas le seul crapaud au Canada euh, qu'il y a ici, mais nous, au Québec, on a juste le crapaud d'Amérique. Sinon, si vous allez au Canada, il y a d'autres espèces de crapauds. Donc, euh, mais ici, c'est vraiment le crapaud d'Amérique. tout de seul dans sa catégorie. Euh, puis, les rainettes, c'est vraiment parce qu'ils ont des ventouses euh, au niveau des pattes, puis ils sont arboricoles. Donc, c'est ce qui fait la différence avec les autres grimper. Ils sont vraiment cool. Par plus, ils peuvent changer de couleur pour la plupart. Donc euh, ça, ça fait, ça fait quand même une différence euh, chez, chez, chez cette espèce-là. Et si, Et vous, demand... que... ouais, si vous me demandez ce qu'ils font cet... l'hiver, les grenouilles, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont cachés? Ouais, mm -hmm. Monsieur Tisdale, vous avez l'air de vouloir répondre. Qu'est-ce qu'ils <rire> qu qu font les grenouilles l'hiver, Monsieur Tisdale <rire> Sous l'eau, j'imagine. Oui, effectivement, oui. ils ont trois façons de, de, de faire, donc encore là, c'est spécial, soit qu'ils vont aller sous l'eau, euh, justement en, en bas de la, de la ligne de gel de l'eau, pour pouvoir euh, faire euh, leur hibernation. Sinon, on a le crapaud que lui, va creuser dans le sol un trou, puis il va aller euh, faire son trou jusqu'à je sais, ils savent tout, les autres. Hein. Donc, euh, jusqu'à en dessous de la ligne de, du gel, donc il va aller se cacher de, à, à l'intérieur du sol. C'est assez particulier quand même. Ça fait ils sont cachés en ce moment dans le sol. Et euh, les rainettes et la grenouille des bois. Ça, c'est très spécial. Eux, euh, ils ont comme un antigel euh, causé par le glucose et les protéines. Donc, ils sont comme gelés complètement. Le peur arrête de battre complètement. C'est vraiment... Incroyable. Ils, ils sont là, ils sont gelés, ils ne bougent pas. Puis là, dès que la chaleur revient, les cellules reprennent vie, le cœur rebat et là, ils sont vivants. Incroyable. Vraiment. Fait que donc, ça se peut que vous voyez des, un jour, un moment donné, euh, l'hiver, ça fait comme ah je lève un tronc ou une feuille, il euh, y a une grenouille. Elle est morte, elle est toute gelée. Elle n'est pas morte. Elle est encore vivante. Elle est vivante, mais <rire> elle va devenir vivante au, au printemps, mais il ne faut pas l'enlever de là, il faut vraiment la laisser dans la nature. Donc, c'est au cas où que vous envoyez durant l'hiver. Ils sont toujours vivantes euh, dans un certain sens. Là. Alors, l'étape suivante, je vais partager. Euh, donc, L'étape suivante, on vous a préparé un petit quiz parce qu'on vous a fait entendre les grenettes ou les grenouilles, mais quand vous serez sur le terrain, on ne sera pas à côté de vous. Donc, on vous invite premièrement à soit scanner avec votre téléphone cellulaire le code QR qui est là, ou si vous voulez aller dans la conversation, Mia vous a mis le lien vers le, vers le quiz. Je vous laisse quelques instants, soit de scanner avec le cellulaire. Vous devriez voir apparaître une page qui dit « Le chant de quel anoure entend-on » avec une image de Renette crucifère, de Renette versicolore, de grenouille des marais ou de grenouille verte. Donc, je laisse quelques secondes encore pour ceux qui veulent scanner ou écrire le, le truc. Alors, je change d'écran. Pardon Alors, maintenant, vous devriez voir apparaître, donc, les choix de réponse à l'écran. Miaou. Alors, on va vous faire, donc, je vais vous faire entendre euh, certaines grenouilles, puis je vais, je vais vous demander de voter pour ce que vous pensez entendre. Alors, je vous donne un indice. On est au début du mois d'avril, on se promène le soir et voici ce qu'on entend. gens, donc... Ils ont été pour les rainettes, c'est quand même... Les gens sont allés pour les rainettes. Oui, on aime. Donc, le choix étant de rainettes crucifères à la grande majorité, rainettes versicolores. Donc, ce que vous entendiez, c'était effectivement félicitations, la rainette crucifère. Donc, elle la reconnaît, comme je vous disais, c'est le Spring Piper, vraiment le tout pipou, pipou, pipou que vous entendiez. Puis, c'est une des premières que vous allez entendre, donc au printemps. Il y en a qui changent la réponse, je vois des gens qui s'ajoutent ou des gens qui n'avaient pas encore répondu, des gens qui s'ajoutent. C'est parfait. Donc, vous avez eu votre première, allons-y maintenant pour une suivante. Donc, la question est simple, qu'est-ce qu'on entend? Donc, on est un peu plus tard dans la saison, disons qu'on est à la fin mai et qu'on entend ceci. Sont plus partagées pour celle ci Vous avez raison, c'est le crapaud d'Amérique. Je vais vous faire entendre les autres pour voir, pour que vous vous souveniez à quoi ça ressemble. Donc, la grenouille des bois, c'est la première dans les premières qu'on entend avec la renette crucifère. Puis on dirait c'est les canards qui, qui chantent normalement. Donc ça, ce serait la grenouille des bois. Donc, si vous allez au pavillon d'accueil des visiteurs ou sur le sommet Burn puis que vous êtes au mois de mars à avril, c'est possible que vous ayez l'impression d'entendre des canards. Ce serait la grenouille des bois. La suivante, la grenouille léopard, c'est celle, si vous, vous allez surtout l'entendre dans, dans les terres agricoles, puis c'est celle où Talie vous disait qu'on qu a l'impression qu'elle qu rit de nous, là. <rire> C'est la grenouille léopard, puis le wawaron. Mais c'est ce que Nathalie nous, nous disait avec les, les, les armes laser, le roux, roux, roux, que vous entendriez plus vers la fin de l'été, au mois de juin, juillet, juillet. Même. Donc, ben... Félicitations à ceux qui avaient trouvé le crapaud d'Amérique. Une petite dernière. Donc, on va y aller pour celle-là. Vous l'avez eu, on venait d'entendre toutes les autres. <rire> donc, félicitations, c'est la, la grenouille verte. Celle qu'on n'avait pas entendue dans les dernières secondes. Donc, la renouette crucifère, c'était celle qui faisait les bip, bip, bip, bip, bip, La grenouille des mois, c'est celle qui fait les canards. La renouette versicolore, donc, que vous auriez pu entendre, c'est celle qu'on dirait le téléphone. Donc, les tring, tring, tring. Je vais vous la faire entendre. Vous me direz que plus personne n'a une sonnette de téléphone comme celle-là maintenant, mais quand même. <rire> donc, je reviens, je vais réarrêter le partage et je vais repartager la présentation. Alors, donc, on revient à la présentation. On va maintenant rentrer dans la deuxième partie. Donc, vous êtes là, oui, pour en apprendre plus sur les grenouilles, les crapauds, les rainettes, mais aussi pour nous donner un coup de main nous aider en faisant des, un suivi scientifique de ces espèces-là. Donc, on a un protocole qu'on vous invite à suivre, donc un protocole d'inventaire. Euh, je ne l'ai pas déjà ouvert euh, Donc, ce qu'on va faire, puis je vais vous repartager l'écran, vous allez être invité à choisir un ou plusieurs écrans dans la liste que je vais vous demander. Quand vous arrivez sur place, lors de votre visite, on vous demande d'approcher. Vous allez souvent entendre des rainettes ou des crapauds quand vous approchez de l'étang. Mais il est possible que lorsque vous arrivez à la rive, mais ça arrête de chanter, parce que vous créez quand même un dérangement. Donc, on vous demande d'attendre trois, quatre minutes, jusqu'à ce que ça recommence à chanter. Et ensuite, on vous invite à transmettre les données, donc, à travers l'application Survey123 qui est là. Euh, le, le, comme je vous le disais tout à l'heure, le lien vers l'application, là, vous avez le code QR, mais il existe aussi sur, euh, sur le site Internet, là, dans la section, comme je vous le disais tout à l'heure, donner un coup de main, surveillance, suivi scientifique, puis Mia ou vous enverra dans les prochains jours là, un, justement le résumé de, de tout ça. On vous recommande fortement de télécharger l'application sur votre téléphone si vous utilisez un téléphone intelligent quand vous allez sur vos inventaires. Sinon, vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur. Donc, parce qu'il est aussi possible de transmettre sur des navigateurs web. Euh, je vais changer d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble si jamais vous allez sur l'application. Donc, une fois que vous allez, allez avoir ouvert l'application, vous allez arriver sur une page qui ressemble à celle-ci. Donc Anour 2023 transfert de données pour les, la, le suivi des Anours dans la région de biosphère. Donc on vous demande d'écrire votre nom ou toutes les personnes présentes. Geneviève. Bon ah, je ne même plus nom. <rire> vous inscrivez la date donc la date de l'inventaire. On mettra aujourd'hui. Vous mettez, aujourd mettez l'heure d'arrivée sur le site. Là, ça fait automatiquement 19h41. Vous n'êtes pas, pas obligé d'y aller à la minute près. Vous pourriez y aller à 19h40. De mettre la température extérieure. Donc là, quand vous voyez un 1, 2, 3 comme ça, c'est qu'on vous demande de mettre un chiffre. Donc, disons qu'il fait 2 degrés. Je n'ai qu'une idée quelle température il fait à l'extérieur en ce moment. Le nom de l'étang, vous allez pouvoir sélectionner. Donc, tous les étangs qu'on vous propose. Et si vous choisissez « Autre » Je pense qu'il est en bas. Qui est en bas donc, on vous demande d'écrire, de décrire ou d'écrire quel est l'emplacement. Donc, euh, je ne sais pas là, mais autre étang. Normalement, on vous demanderait d'écrire peut-être un nom de rue ou un, au minimum une municipalité dans laquelle vous êtes. Oui, ça va être écrit après. Oui. C'est ça, parce qu'on vous demande justement le détail de l'emplacement. Si vous n'avez pas choisi un des étangs qui était proposé, on vous demanderait par exemple d'écrire le nom des rues les plus proches de votre site. Rue... Euh je ne sais pas moi, des étangs. C'est ah. le rang des étangs faut jouer. Ah. Parfait. Si vous préférez votre téléphone, si vous êtes sur un téléphone, vous pouvez aussi mettre prendre un point et mettre un point géographique, mais vous n'êtes pas obligé. On vous demande d'écrire le nombre d'espèces que vous avez entendues cette journée-là. Un, deux, trois, quatre. Habituellement, ça, il y en a deux ou trois espèces qui peuvent chanter en même temps, parce qu'on, comme on vous disait tout à l'heure, quand vous regardez le calendrier qui vous était présenté, elles chantent à différents moments. Donc, en un même moment, il y en a rarement plus de trois qu'on peut entendre. Puis, pour chacune des espèces, on va vous demander de mettre une cote d'abondance. Donc, vous sélectionnez l'espèce que vous avez vue et vous avez cinq cotes d'abondance oui, possibles. <rire> Donc, la cote 1, c'est que vous êtes arrivé sur, le place, la, sur, sur place à l'étang et vous n'avez rien vu, rien entendu. Donc, aucune anourde vue ni entendue. Le deuxième, vous avez vu des grenouilles dans l'étang, mais vous ne les entendez pas. Donc là, il est possible que vous soyez soit avant ou après la, la période de reproduction parce que les grenouilles elles sont présentes, mais elles ne sont pas en train de chanter, donc ce n'est peut-être pas le moment où elles font, euh, elles appellent, elles, les mâles appellent la femelle. Troisièmement, il est possible de compter les exemplaires. Je vais vous donner l'exemple tout à l'heure qu'on avait avec la, la rainette crucifère qui fait le pou, pipou, -pi pou Mais souvent, vous allez arriver près d'un étang et vous allez être capable de voir qu'à gauche, vous seriez capable de, de compter. Tu sais, qu'il y en a une à gauche, une en face, une à droite. Puis elles font chacune pou, pipou, pipou, pipou, pipou, pipou, pipou. -pi -pi -pi Mais vous êtes capable de les identifier. Il y en a un, visuellement ou dans l'espace. Elles sont à différents endroits. Le quatrième. Il est possible de compter certains exemplaires. Donc, par exemple, sur votre gauche, vous en entendez une ou deux, mais sur votre droite, c'est la cacophonie totale. Et cinq, c'est le grand cœur. Donc, les cris sont continus, simultanés, impossible de distinguer les différents exemplaires, donc différentes grenouilles. Là, vous arrivez sur place, puis ça fait... Vous êtes incapable de savoir de quelle grenouille combien il y en a sur place. Donc, pour chacune, il faut dire, donc par exemple, cette journée-là, il y avait peut-être la grenouille des bois. J'en ai... Il était possible de compter quelques exemplaires. Il n'y avait pas de grenouille léopard, pas de rainette crucifère. Euh, oui, de la rainette crucifère, il y en avait. Tout plein. Pas de rainette scolaire, <rire> pas de boiron, pas de crapaud d'Amérique, pas de rainette faux gris. Si jamais vous avez un téléphone et que l'espèce ou le site est présent, vous pouvez, si vous voulez, ce n'est pas obligatoire, donc il n'y a pas de petit astérisque, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez prendre une photo. Et vous pouvez même enregistrer le champ. Si, par exemple, vous n'étiez pas certain de votre observation, ben nous, on est capable par la suite de les entendre et peut-être de valider ce que vous avez fait. Vous mettez par la suite l'heure de départ, donc on aurait été là six minutes. Et si vous avez des commentaires, puis vous envoyez le formulaire et c'est déjà fait. Si jamais vous l'aviez fait sur le terrain et que vous n'avez pas accès à un réseau cellulaire ou à des données, vous pouvez euh, remplir quand même le formulaire sur place et le transmettre seulement lorsque vous serez à un endroit où il y a du réseau cellulaire. Donc, l'application la, la, Server 123 2, 3 va vous, vous permettre d'enregistrer les formulaires que vous, avez, que vous avez remplis, mais de les envoyer plus tard. Est-ce que vous avez des questions pour ça, pour la transmission des données? Bon, parfait, excellent. Puis vous allez le voir, hein. c'est en l'essayant de toute façon que vous allez voir si vous avez des difficultés ou autres. Puis on va en parler tout à l'heure, mais on vous propose de toute façon une journée ou une, une sortie d'écoute de groupe. Donc, pour qu'on puisse aller tous ensemble sur le terrain et tester les différents outils, puis voir comment ça fonctionne. Alors, je reviens sur... Euh, J'avais oui? une question. Allez-y. Concernant l'application euh, Survey 123 cest tu possible ouais. de se connecter euh, juste en créant un compte indépendant de notre compte Google ou Facebook Oui. Oui, c'est ça. Dans le fond, euh, l'application, euh, vous pouvez la télécharger sur votre téléphone cellulaire, mais vous pouvez vous euh, comme il y a comme un bouton en dessous, c'est comme ensuite sans se connecter ou quelque chose comme ça. Puis euh, c'est ça. Fait que juste avec ça, puis après avec en fait le euh, vous faites juste scanner le QR code ou rentrer le lien dans votre navigateur et ça va vous demander si vous voulez l'ouvrir dans un navigateur ou dans l'application. Puis là, vous pouvez choisir. Donc, euh, si vous cliquez ouvrir dans l'application, ça va automatiquement s'ouvrir dans l'application puis vous n'avez pas besoin de vous connecter. Puis, Donc, l'avantage la, d'avoir le... le... Excuse, pardon. Non, je me demandais le lien vers le formulaire. C'est lequel? C'est celui Exactement. qui est juste ici à l'écran en ce moment. Ah, ok, c'est bon. Je vais juste mm -hmm. le noter parce que je n'arrive okay. pas à, à scanner le code. Bien, Ariane, euh, Ariane, Mia, ouais. est-ce que tu peux le mettre dans la conversation aussi, s'il te plaît? Oui. Puis dans le fond, le formulaire, vous pouvez le retrouver aussi dans, sur notre site Internet. OK, merci. Ce lien-là, puis on vous enverra un petit rappel, un petit résumé dans quelques jours aussi pour que vous ayez toutes ces informations-là facilement accessibles. Excellent. Donc, je vais vous présenter certains des sites qu'on vous propose d'inventorier parce que ce suivi-là, on le fait déjà depuis plusieurs années. Donc, ça nous permet de faire un suivi sur plusieurs années et de voir, comme je vous disais, s'il y a une différence dans les moments où on entend les grenouilles et selon et quelles espèces on va. Il y en a une dizaine d'endroits de, différents donc et euh, on va prendre le temps de, de les présenter, mais quand même chacun. Commençons par celui de la Réserve Naturelle Garde. Donc, la Réserve Naturelle Garde, c'est l'endroit de la montagne qui appartient à l'Université McGill. Quand vous allez faire de la randonnée, vous allez souvent donc, à la Réserve Naturelle Garde si vous n'allez pas en Piémont. Pour les étangs et les endroits et les marécages qui existent à la Réserve naturelle garde, je vous rappelle que vous devez quand même respecter les droits d'accès. Donc, si vous avez déjà une passe d'accès, c'est correct, vous, avez votre, vous devez y aller, mais sinon, c'est que vous, devez, vous allez devoir payer l'entrée et vous devez respecter les heures d'ouverture. Donc, je sais que les grenouilles souvent chantent au coucher de la nuit ou des fois sont plus nocturnes, mais néanmoins, pour ces étangs-là, je vous demande de respecter les heures d'ouverture. Donc, il y a différents endroits sur la montagne, donc le pré, qui est à la jonction entre le sentier orange et le sentier mauve. Donc, si vous suivez le sentier mauve, vous allez voir le sur votre gauche, il y a, il y a un étang, on ne le voit pas du sentier, mais vous allez l'entendre, il est à deux, trois pas. Donc, vraiment à la jonction. Il y a ensuite l'étang de Burn Hill. Donc, si vous prenez vers le sommet Burn Hill, que vous descendez et vous souhaitez le remonter vers Peintuc, donc l'espèce de jonction entre le sommet et le Peintuc, encore là sur votre gauche, vous allez euh, entendre donc, euh, et voir l'étang qui est là. Puis, sinon, vous avez Dieppe 1 et 2, donc les deux étangs qui sont près du sommet Dieppe, le et le Belvédère, donc euh, proche du lac Hertel. Donc, le belvédère de bois qui est là. C'est certain qu'en fonction de, de quel moment vous allez dans ces étangs-là, ce sont tous des étangs permanents. Donc, Mais vous allez entendre, par exemple, du Bois-Baron seulement au Lac-Hertel, puisqu'il faut un étang assez gros pour, pour qu'il qu puisse se produire souvent. Donc, voici les étangs que vous retrouverez à la réserve naturelle Gâte. Je vais ensuite vous présenter ceux qui sont en, sont, font partie de la réserve naturelle du Piémont du Mont-Saint-Hilaire. Donc, ce sont tous des étangs qui se trouvent sur des terrains qui appartiennent soit à la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit à Connexion Nature ou soit à Conservation de la Nature Canada. Ce sont des terrains qui ont été acquis à des fins de conservation qui sont protégés à perpétuité. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces étangs-là et à ces marécages-là? C'est que la plupart d'entre eux, ce sont des endroits où on a fait des travaux d'aménagement et on a aménagé des mares artificielles dans l'intention de faire revenir des, euh, des amphibiens, donc de faire revenir des grenouilles. Alors, on va commencer par, euh, ben, je vais vous les présenter un à un, donc ça c'est l'image globale de tout ce qu'on trouve en Piémont, mais on vous marque toujours quels sont les endroits, les accès, par lesquels vous pouvez accéder au sentier, puis ensuite rejoindre les mares. Commençons par le bassin Bonneville, donc qui est celui-là ici, qui longe le sentier en Piémont et qui est derrière le développement de Bonneville, donc près de la rue de la Grotte. Euh, le bassin Bonneville, si vous l'aviez vu dans les années 90, c'était un, un, un, un bassin de rétention d'eau. Donc, c'était vraiment une infrastructure municipale faite de gravier et de trois nets qui était là pour retenir l'eau et qui pourrait descendre de la montagne. Fin des années, début des années 2010, on a donc tout refait, donc ce, ce, ce bassin-là ne, ne jouait pas son rôle de captation d'eau, puisque de ce côté-là, on est dans une sablière, donc l'eau s'infiltrait par le sable, puis ressortait plus loin sur le, le cap de roche, qui n'est pas très loin, donc allait quand même inonder les maisons dans le bas. Donc, on a convaincu la ville de Saint-Hilaire que bien, une infrastructure municipale pouvait aussi avoir une vocation écologique. Donc, c'est le même site avant et après. Donc, avant, vous voyez, il y a, il y a comme plein de roches et tout. On a tout fait des travaux pour diminuer les pentes, restaurer. Puis maintenant, bien, on ne pourrait pas penser que c'était jadis un gros tas de gravier. Donc, euh, c'est le bassin de Bonneville. Les autres, l'étang les des Éboulis. Si jamais vous arrivez par l'entrée du parc des Fées, de la rue des Fées, vous allez arriver à euh, l'étang des Éboulis. Pour ceux et celles qui sont de la région, c'est le secteur qu'on appelait jadis les Gossanikos. Donc, euh, c'est un endroit, puis je vous demande de regarder la roche qui est ici. C'est un endroit où... Euh, les, gens du secteur faisaient, les jeunes du secteur faisaient des feux, des parties. On avait énormément de problèmes de ce côté-là. Il y avait même l'école le duc qui, un jour, en avait fait son après-balle. Sauf qu'il faut comprendre qu'on est au pied de la falaise de Dieppe, puis que des jeunes en état d'ébriété dans, dans la falaise, ce n'était pas super sécuritaire. Donc, il y avait eu des interventions qui avaient été faites avec les, les policiers de la région puis avec les travailleurs de milieu. Et bien, pour une des raisons, une des façons de régler le problème, bien ça a été de créer une mare. Donc, vous le voyez là, les travaux qui se font là. Donc, on a creusé, on a mis de la glaise bleue. On remercie le cinéma de Belœil d'être construit sur de la glaise qui voulait se débarrasser. Donc, et on a mis de la glaise dans le fond, puis naturellement, L'eau que vous voyez ici, donc sur la photo, c'est l'eau de la montagne qui a rempli le bassin. Puis ben, maintenant, ben, on a restauré, boisé. Donc, la roche que vous voyez, là en a, elle est juste ici en arrière. Donc, c'est vraiment le même endroit quelques années plus tard. Donc, pour vous dire que de la restauration de milieu naturel, ça existe. Ça se fait. Et ben, dès les deux, trois ans après l'aménagement de la mare, on avait déjà des grenouilles. Donc, je vous ai présenté le bassin Bonneville qui est ici, l'étang des Éboulis, que vous pouvez accéder là, les deux par la rue des Fées, le parc des Fées. L'autre que je vous invite à, à regarder, c'est l'étang du foyer Savoie, donc vous entrez par la rue des Plateaux dans le parc de conservation Savoie. Et là encore, c'est un euh, terrain qui a été aménagé. En fait, euh, il y avait jadis un, le, le foyer Savoie qui était un hôpital pour épileptiques qui était là. Puis quand il y a eu la désinstitutionnalisation, ils ont enlevé le secteur. Puis euh, il y avait une route d'asphalte qui passait exactement ici. Et avec le temps, bien, on a planté plus de 5600 arbres, arbres grâce à la, à, la, à la participation de 1800 bénévoles. Puis on a notamment recréé des mares, donc qui est la mare de, du, fo de, du foyer Savoie. Toutefois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fois le bassin Bonneville et à la fois l'étang Savoie, ce sont des mares qui ont tendance à, à s'assécher au courant de l'année, et c'est normal. Ça permet quand même aux grenouilles les plus rapides, par exemple à la grenouille des bois ou à la rainette crucifère, d'avoir le temps de pondre ses œufs et aux petits de sortir des étangs avant que ça s'assèche. C'est pas grave. Les autres étangs en Piémont du côté de Mont-Saint-Ferre, c'est la vallée 1, vallée 2, vallée 3 donc qui, euh, eux, sont des étangs permanents que vous allez croiser là, si vous prenez le sentier en Piémont. On sort de ce qu'on appelle peut-être la montagne, on s'en va dans, euh, dans la ville de Mont-Saint-Hilaire, donc il y a la rue du Massif, donc si vous voulez passer par la rue Bélair ou par... Euh, par la rue du Massif, justement, il y a des étangs qui sont là, il y a des milieux humides qui sont là, donc et un marécage arborescent, le deuxième. Donc, vous pouvez vous rendre à ces endroits-là, puis aller faire les inventaires de, de grenouilles. Le suivant, le parc polymile bordua encore là sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire, donc sur la rue, vous accédez par la rue polymile bordua c'est entre les rues rené hertel et Cournoyer, puis l'étang est dans un parc municipal, donc vous avez juste à vous approcher, puis vous allez entendre chanter les grenouilles. Donc ça, c'est une photo de l'étang du parc polymile bordua si vous êtes un peu plus proche d'Ottoburn Park, donc à la limite, la dernière rue entre Saint-Hilaire et Ottoburn Park, c'est la rue des Peupliers et il y a le parc des Peupliers, puis il y a un étang qui est là. Et là encore, c'est un étang qu'on aime suivre parce que euh, c'est un étang où il y avait énormément de fragments, donc de roseaux communs, une espèce exotique envahissante. Puis en 2009-2010, on a fait tout un travail pour essayer d'enlever de, de, de, l'espèce exotique envahissante là, de ce bassin-là en faisant plusieurs... Euh, plusieurs techniques, là, normalement, notamment de l'arrachage. On est allé creuser pour essayer d'enlever les rhizomes, puis on a détourné un, euh, un égout pluvial, euh, pas un égout pluvial, mais un, un, une canalisation pluviale pour justement remplir d'eau euh, ce bassin-là qui retient, qui joue comme, qui joue un rôle de rétention d'eau. Puis en ajoutant de l'eau, ça faisait en sorte d'approfondir la, la quantité d'eau et ça aidait à contrôler le fragment. Chambre de Tovern Park, vous avez le bois des bosquets qui n'est pas loin de chez vous. Donc, le bois des bosquets, vous pouvez y accéder soit devant l'église Mountain View, soit par la rue Spiller. Et là encore, vous avez des étangs et des marécages arborescents. Un marécage arborescent, c'est quoi? C'est vraiment à la fonte des neiges, sous le couvert forestier. Donc, vous avez des flaques d'eau, si on veut, donc des marécages qui se forment, qui vont avoir tendance, eux aussi, à s'assécher durant l'été, mais qui ont un rôle important pour la reproduction de certaines anours, donc certaines grenouilles et renettes qui sont plus rapides au printemps. Donc, le bois des bosquets, c'est accessible encore là, là, aux citoyens, donc vous pouvez y aller. Si vous êtes à Saint-Jean-Baptiste... Donc, sur le chemin des lots et à l'étang de la louée, on a des gens de Saint-Jean-Baptiste qui lèvent la main. Donc, sur le chemin des lots, le chemin des lots, donc, euh, euh, tout au long du chemin des lots, il y a un fossé qui est là, puis il y a différents milieux humides qui sont pas loin. Donc, en restant sur le sentier, vous êtes capable d'entendre chanter, donc dans la, la partie forestière, si on veut, sur le sentier partagé entre les chevaux et les, euh, les randonneurs, vous allez pouvoir entendre des grenouilles à partir de là. Sinon, on vous invite aussi à aller dans la sablière elle-même, donc par le nouveau sentier qui a été aménagé et qui va être inauguré à la fin mai. Euh, vous allez avoir donc euh, un étang qui est là, puis là, il ben, n'y a jamais personne qui a encore fait le suivi de cet étang-là, donc celui de la sablière. Ça va être intéressant de voir hein, s'il y a des grenouilles qui s'y trouvent, on ne le sait pas. Euh, C'est euh, la première fois qu'on qu qu donne l'accès ou qu'on demande aux gens de faire le suivi de cet étang-là. Il faut quand même monter là, dans le proche du sentier. Euh, mais on vous rappelle, par exemple, que sur la rue, la rue Noiseux, le stationnement est interdit. Donc, vous devez y aller euh, à vélo, euh, à pied, si c'est possible. Vous stationner un petit peu plus loin, mais donc sur la, sur la rue même, là, il n'y a pas de stationnement qui est aménagé. Enfin, derrière le Collège Saint-Hilaire, il y a le... Bien, en fait, devant ou derrière, dépendamment dans quel sens vous regardez. Mais donc, proche du collège Saint-Hilaire, il y a aussi l'étang du collège. Oui, Denis, ça ne sera pas long. Et donc, euh, qui, est, qui est accessible, là, vous pouvez vous stationner même dans le stationnement du collège. Oui, Denis. Euh, S'il y en a qui viennent sur le, la rue Noiseux pour les Grenouilles, ils peuvent venir se stationner dans mon entrée au 22-32 Noiseux. <rire> Fait que mettez une grosse entiche suivi grenouille dans votre... Oui, dans, dans votre... alors 22-32 noiseux, vous venez, puis là, vous entrez, j'ai trois entrées, j'ai toutes sortes de petites entrées, vous pouvez laisser votre auto dedans, puis on pourrait aller, aller voir les grenouilles ensemble. Voilà. Bien, bien, merci Denis, c'est gentil de, de l'offrir. <rire> Excellent. Donc, les temps du collège, lui aussi, c'est un nouveau, donc qu'on qu ajoute cette année. Donc, euh, où vous pourrez en profiter si vous allez à l'arrière du collège là, par le sentier qui a été aménagé ici pour voir l'aménagement de la classe nature là, qui a été faite, euh, qui va être inaugurée inauguré, aussi au mois de mai prochain. Donc, c'est un site d'apprentissage en nature qui est disponible pour le collège parce que c'est juste derrière, mais aussi disponible pour tout le monde. Euh, c'est sur un terrain qui appartient à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Oui, euh, c'était une question, Carmen? Non? Ok, parfait. Et bien... Vous, si vous jamais vous sélectionnez autre site, si vous habitez à l'intérieur du territoire, si vous prenez promenez à l'intérieur du territoire de la région de Biosphère, que ce soit Mont-Saint-Hilaire, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis, La Présentation, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Mathias, Otterburn, Saint-Louis, Saint-Jude, Saint-Bernard-de-Michauville, on vous invite aussi à écouter les grenouilles dans ce territoire-là, puis à nous transmettre vos observations. Si vous choisissez un autre site, n'ayez pas peur de soit prendre un point GPS, si vous y allez avec un téléphone ou un, euh, un outil intelligent comme celui-là, ou de noter au minimum le nom de la ville et, si possible, l'intersection des rues pour qu'on soit capable de retrouver les étangs, les mares, les marécages que vous suivez. Si jamais vous faites des inventaires à l'extérieur de ce territoire-là, donc à l'extérieur du territoire de la région de Biosphère, ben je vous invite peut-être plus à transmettre vos informations pour, dans le site de FrogWatch, donc le site Attention Grenouille, parce que euh, ce n'est pas nous qui allons traiter ces données-là par la suite. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un autre quiz? Parce que là, on, on se dit, ça fait longtemps, juste avant, est-ce que vous avez des questions pour... Euh, est-ce que vous avez des questions sur les étangs, sur l'inventaire? Puis ensuite, on va vous refaire entendre des chants de grenouilles parce qu'on s'est dit que ça fait, ça fait longtemps que vous les avez entendus. Ça se peut que vous ayez oublié. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour l'inventaire en tant que tel? Non? Est-ce que vous êtes prêts pour un autre quiz? Non? <rire> Malheureusement, c'est l'état par lequel on est rendu. Je m'excuse. Donc, je vais euh, pour l'instant vous partager la fenêtre. Donc, Mia vous a mis le lien vers le deuxième quiz, pour le deuxième quiz en ligne. Mais je vais vous partager le, donc, le lien pour, euh, pour que vous puissiez y aller, puis vous devriez voir apparaître encore là donc euh, quel, le, quel est le champ d'amour qu'on entend, mais là, vous devriez avoir quatre choix, donc grenouille des bois, crapaud d'Amérique, grenette Lucifer et un autre. Je vous laisse quelques secondes pour y arriver. Est-ce que vous y êtes tous? Excellent. Alors, vendu. Donc, je commence le quiz. Je vais le repartager pour que vous ayez les réponses. Alors, allons-y. Donc, on est au mois de mai. Qu'est-ce qu'on entend? C'est Donc, en effet, on entendait le crapaud d'Amérique en avant-plan, mais il y avait quand même quelques Renettes crucifères dans le fond. Donc, je vous donne le point pour ceux qui ont choisi rennettes crucifères aussi. On entendait donc le crapaud qui faisait l'espèce de long le trrrr, Puis les Renettes crucifères à l'arrière faisaient des prrrr. Donc, je me dis que ceux qui ont choisi rennettes crucifères, c'est parce qu'ils avaient entendu les Renettes crucifères à l'arrière. Je vous donne les points de cette chanson. Parfait. Alors, le suivant. Alors, on Vous, on choisit autre? Il y en a qui ont choisi la grenouille des marais. Qu'est-ce qu'on entend alors si c'est autre? Quelqu'un soit on lève la un main. <rire> on dirait un écureuil. En effet, c'est un écureuil roux. Ah, okay. Mais c'est pour vous rappeler que vous allez faire des suivis d'anneaux ou de grenouilles, mais vous allez entendre autre chose. Et tout n'est pas une grenouille. Donc, Sachez que quand vous allez suivre les grenouilles, vous allez entendre d'autres animaux. Vous, vous avez été formé pour écouter des grenouilles, mais il, il va y avoir autre chose autour. Donc, c'est possible que vous aviez l'impression de ne pas reconnaître la grenouille qui chante, parce que ce n'est pas une grenouille qui chante. C'est normal. Donc, c'est pour ça que je voulais vous mettre l'écureuil le, le roux, parce que c'en est un qui, des fois, peut avoir un petit cri strident, puis on pourrait penser que c'est une grenouille. Excellent, je vous en fais un... Une dernière. Vous êtes bon. Donc, en effet, c'était la rainette versicolore. Donc, elle est l'espèce de petit téléphone qui fait trrrt, trrr, Tandis que la rainette crucifère, c'est elle qui fait les poupi poupi poupi pou. Au début de la saison. Donc, c'est sur ça que se termine la. Ah non, juste dernière chose avant de, avant de terminer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on vous invite à noter. Le euh, jeudi 13 avril, à 17 h, si vous voulez venir au, au Foyer Savoie, on va être là donc pour une soirée d'écoute, pour qu'on puisse ensemble échanger, voir comment on fait et tout. Donc, si vous êtes disponible, vous êtes les bienvenus. Puis, en tout, tout moment... Euh, dotif... oui. Juste, je veux spécifier, comme euh, ceux qui se sont inscrits par Yapla, si vous avez vu passer 6 avril, comme euh, c'est euh, ça a été décalé au 13 avril. Donc, le 6 avril, il n'y a pas de soirée d'écoute. Euh, mais c'est rendu le 13 avril. Donc euh, on, a, on a décalé euh, volontairement d'une semaine parce que euh, c'est encore euh, un peu tôt dans la saison. Euh, donc euh, ça sera au foyer Savoie à 17h. Voilà. Puis on peut se, re se rejoindre là, à l'étang Savoie, donc dans le haut. Si vous connaissez là, le parc de conservation Savoie par la rue des Plateaux à Saint-Hilaire, il faut monter jusqu'au sommet, là, au pied de la falaise de Dieppe. Euh, où se trouvait le site de l'ancien Foyer Savoie, justement, le jadis, pour, euh, pour venir nous rejoindre. Dans tous les cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à Thalie. Elle pourra euh, vous répondre, c'est elle aussi qui va analyser vos données d'inventaire. Oui, et soyez surtout pas gêné à m'envoyer « Oh, je ne suis pas certain, mais justement, ce n'est pas grave ». Euh, de ne pas être certain. M M M au début, c'était la même chose. Comme, oh! Mais avec la pratique, ça vient, puis vous allez devenir de mieux, de meilleur en meilleur. Puis, y y so certaines grenades, c'est ça que vous allez plus euh, être certain que d'autres, mais vous allez voir avec l'expérience, ça va aller. Je suis là pour euh, confirmer si jamais c'est ça, parce que vous êtes curieux, oh, c'est-tu bien ça? Fait, si vous avez l'application, enregistrez le champ. Ça va être plus facile pour moi de de valider là que de vous essayez de faire un bruit vous n'êtes pas certain donc avec le chant c'est sûr que c'est plus facile Je ah je pense que c'est plus ça donc euh, ne soyez surtout pas gêné de m'envoyer euh, un courriel à tout moment oui Francine une question oui c'est ça alors cette soirée là c'est pas de pratique on se lance vraiment dans le bain c'est ça ben, non, en fait, une le, le 13 avril, c'est une soirée de pratique. Ok, parfait. Donc, mais d'ici là, si jamais vous entendez des grenouilles ou après, donc c'est simplement pour qu'on puisse être présent si jamais vous avez des questions ou voir. Puis ça permet justement de, de tester les applications, de, de s'assurer oui. que vous entendez bien les bonnes grenouilles et autres. Avec okay. l'application, ça, ça se peut que vous ayez des questions. Donc, faudra pas, euh, donc ça, ça peut être une bonne pratique pour essayer l'application, voir un peu. Mais, euh, encore une fois, ce n'est pas obligé d'utiliser l'application parce que vous pouvez le faire aussi comme sur un navigateur Internet euh, classique. Euh, mais c'est sûr qu'on est rendu, tout le monde plus ou moins avec des téléphones cellulaires et c'est très pratique d'avoir cette application parce qu'on peut aussi enregistrer ces formulaires sur le... On les enregistre dans une boîte d'envoi, puis euh, une fois qu'on est rendu à la maison avec une connexion Wi-Fi, on peut comme tout envoyer. On n'est pas obligé d'envoyer de, ça directement sur le terrain. donc. Euh, mais au moins, on prend les données sur le terrain, quand on, on les voit, on les entend, on peut prendre une photo, etc. C'est euh, ça. Euh, J'avais voilà. une, oui, une autre question, donc c'est une soirée pratique. Après ça, est-ce qu'il y a une rencontre où les gens vont être, une fois qu'on a pratiqué, où on y va euh, au courant de l'été, on enregistre? Ok, je comprends. Là, on Vous y va en puis on va vous faire des petits rappels euh, une fois de temps en temps durant l'été ou si on se rend compte par exemple qu'il y a une mare où il n'y a personne qui est allé, c'est possible qu'on vous envoie un petit message dire « Hey, il n'y a personne qui est allé à celle-là, est-ce que, est -ce que, tu sais, est -ce que quelqu'un serait disponible » ou s'il vous plaît aller faire un tour pour qu'on puisse avoir des données sur tous les, toutes les, toutes les mares et tous les étangs. Mais c'est par vous-même. Si des fois, vous voulez former un groupe ou entre oui. bénévoles, il ben n'y a pas de problème aussi. Ça pourra peut-être être plus facile lors de la soirée du 13 avril, puisque vous allez vous rencontrer, vous pouvez échanger, discuter. Des fois, c'est toujours plus sympathique d'y aller à deux aussi. Oui, c'est ça. Si vous avez comme envie d'y aller à plusieurs, vous pouvez aussi comme pas hésiter à écrire à Thalie ou à moi. pour puis On va pouvoir comme mettre ensemble tout, tout, tout ce... Tout ce beau monde là, puis euh, ça va nous faire plaisir de, de vous mettre en contact. oui Denis? Euh, à, quelle, à quelle fréquence est-ce qu'on doit faire nos recensements? Est-ce qu'on doit passer devant le même étang à tous les deux jours, à tous les cinq jours? Que, quelle est la règle pour ça? Il euh, n'y a pas de règle en tant que telle, c'est-à-dire que vous êtes tous bénévoles, vous y allez quand vous pouvez, mais si vous décidez d'adopter un étang, je dirais que c'est d'y aller peut-être à chaque, euh, peut-être une fois par semaine ou une fois ou deux semaines parce que ça permet de voir l'évolution s'il y a différentes sortes de grenouilles qu'on voit à travers la saison. Donc c'est de commencer dès le mois de, d'avril quand ça va dégeler, puis euh, habituellement rendu à juin. Sauf si c'est un endroit où il y a de la, la grenouille verte ou du bois-baron, on n'en entendra plus beaucoup. Donc, c'est vraiment plus au printemps que c'est important d'aller faire un tour. Puis, c'est aussi important de, quand vous allez sur le terrain et que vous, vous allez en étang et vous n'entendez rien, ben, transmettez quand même nous, vos données. Vous remplissez avec le code d'abondance 1, qui est aucune anour vue ou entendue. Parce que c'est des données pour nous aussi de savoir que ben, le 6 avril, à telle heure, euh, il faisait tant de degrés, et il n'y avait pas d'anneau, il faisait encore trop froid. Mais euh, c'est ça, c'est important de transmettre la donnée, pas de données. Transmettez toutes vos toute sorties. Est-ce Est qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Oui, je l'ai. Oups, désolé, puis James après. Et Ginette? Le Boisier. Euh, le boisier. On commence ça? Hein? Ah. ah, ben, OK, James, euh, on va commencer par James, puis après, ce sera Ginette. Oui, James, Excusez. il n'y a pas de problème. Le Boisier euh, avec Baster, ça compte-tu? Le bas, Boisier. Vous pouvez le. Ce n'est pas dans la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire, le Boisier à McMasterville, mais vous pouvez remplir vos données dans, pour Frog, dans FrogWatch. Je vais vous mettre le lien euh, dans la. C'est d'aller sur le site Internet. Ça va être un site qui est similaire, mais c'est d'aller sur le site Internet, puisque euh, c'est quand même pas loin du territoire, mais ce n'est pas, pas nous qui allons faire l'analyse de ces données-là. OK. Merci. De rien. Ginette? On commence quand? Demain matin? <rire> quand vous voulez. <rire> quand, vous... Ouais. quand vous voulez, mais comme je vous dis, en ce moment, euh, attendez un petit redout, du moins, parce qu'elles n'ont okay. pas commencé à chanter. Sauf si vous êtes dans le coin de Varenne Verchère ou Longueuil, là, euh, gardez l'œil pour l'Arenette Faux-Grillon, mais encore là, transmettez vous données à Frogwatch. Attention mm -hmm. grenouillet. Mm -hmm. Francine? Oui, euh, juste une question de parler de l'application euh, Survey123. Oui. Euh, C'est-tu l'application qu'on appelle Argus ou ça vient d'avoir? C'est ça, c'est oui. Argus, hein? Argus Survey123, c'est ça? C'est ça, oui. OK, c'est bon. Excellent. Je ne vois plus d'autres questions. Bien, merci tout le monde d'avoir été présent. J'espère que vous avez trouvé ça agréable. Comme je vous dis, je vous rappelle, euh, toute cette information-là est disponible donc, sur notre site Internet. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à y retourner. Euh, donc Vous pouvez aller le voir, comme je vous l'ai dit, là, je, je vous le mets ici, mais vous allez avoir dans la section « Suivi scientifique ». À la fois tous les champs, c'est de là que je vous les faisais entendre aujourd'hui. La trousse de départ et le lien pour compléter le formulaire donc en ligne. Donc toutes ces informations là sont là et vous allez même avoir le résultat des inventaires là, des dernières, euh, des quatre dernières années, si jamais ça vous intéresse. Sinon, ben je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Puis, ben, beaucoup, plaisir de vous croiser soit le 13 avril ou de et d'avoir vos données là au courant de l'été. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Au Merci. Merci, les filles, d'avoir été là. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. À merci. merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Filles, ah! Merci. <rire> merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.